sera synonyme de plein de belles choses, de beaux événements, de beaux souvenirs avec vos animaux. Pour cette première vidéo de l'année, je vous ai proposé euh, de faire une nouvelle FAQ. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, la dernière datée de 2009 si je ne dis pas de bêtises. Mais plutôt que de faire une FAQ euh, toute simple et toute basique, euh, j'ai décidé de rajouter un petit twist. Et de passer par l'application NGL, qui est une application euh, qui est quand même assez populaire en ce moment, je pense que vous connaissez le principe. Ça permet de poser des questions de façon 100% anonyme. Je vous avais laissé euh, tout le mois de décembre pour pouvoir me poser absolument toutes vos questions via cette appli. Et franchement, on va pas se mentir, euh, j'appréhendais quand même un tout petit peu euh, le principe des questions anonymes. Mais en fait, vous avez été top. Euh, vraiment, je m'attendais à pire. J'ai pris des captures d'écran de toutes les questions, elles sont toutes sur mon téléphone. Et euh, sans plus attendre, je vais y répondre. Alors première question, est-ce qu'un jour tu reprendras un âne ou un autre animal Alors oui, mais euh, pas pour l'instant. <rire> voilà, pour le moment ça y est la troupe elle est au complet, je ne peux pas prendre plus de monde c'est non. Euh, là, j'en suis quand même à 5 animaux, c'est beaucoup, c'est bien, ça, ça me suffit. Et bien sûr qu'à l'avenir, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 37 ans, je ne sais pas, euh, je prévois d'avoir d'autres animaux, évidemment. Voilà. Deuxième question, as-tu déjà pensé ou voulu faire du spectacle avec tes loulous Et la réponse est oui, bien évidemment. Vous connaissez mon amour du spectacle, vous savez que c'est déjà plus ou moins mon activité dans la vie. Je suis violoniste, je profite de mes amis qui font du spectacle avec leurs ânes ou leurs poneys pour m'incruster avec mon violon et faire des projets juste géniaux avec eux. Et c'est trop bien et j'adore ça et c'est une trop bonne ambiance. Forcément, j'ai déjà voulu faire du spectacle avec mes loups. Maintenant il y a quand même deux choses qui nous retiennent, alors la première c'est que se produire devant un public c'est pas forcément une évidence pour tous les animaux et je ne sais pas du tout comment réagiraient mes ânes très honnêtement, de base j'avais quand même pour projet de réussir à faire au moins une fois un spectacle avec Fanfan parce que c'est quand même lui, qu'on se le dise, qui s'éclate à faire du travail à pied, des tours de cirque, tout ça, enfin voilà s'il y en a un que j'aurais voulu emmener en spectacle c'était vraiment lui mais on en arrive à mon deuxième problème, c'est le transport. Je n'ai pas de camion, je n'ai pas de vent, la location ça coûte super cher. Et euh, comme je n'ai ni camion, ni vent, ni quoi que ce soit, mes ânes n'ont absolument pas l'habitude de voyager. Et du coup très honnêtement je ne me vois pas euh, louer un transport pour au final passer une heure, une heure et demie, deux heures à me battre avec mon âne pour qu'il embarque juste pour une journée loisir, pas quelque chose d'obligatoire ou quoi que ce soit, ça en vaut pas la peine. On enchaîne mais c'est toujours un peu dans le même thème, vous allez voir. Euh, comment as-tu appris à Fanfan à se cabrer et comptes-tu essayer avec Egon Alors, pour apprendre à Fanfan à se cabrer, je n'ai pas appris à Fanfan à se cabrer. Voilà, Fanfan se cabrait tout seul pour cueillir des pommes et j'ai juste placé un code et ça a marché. Du coup, je suis désolée, je vais pas avoir de méthode à vous proposer, j'ai pas de technique miracle pour apprendre le cabrer. Vraiment, moi c'était du pur hasard. Et pour la deuxième question, euh, comptes-tu essayer avec Egon euh, Très honnêtement, je suis pas fermée à l'idée. Maintenant, c'est vraiment pas ma priorité du moment, mais de façon générale, Egon, c'est vraiment plus un gros balourd euh, qu'un âne qui va euh, se cabrer et euh, avoir du peps et euh, faire, des, faire des tours comme ça qui demandent quand même de l'énergie. Mais voilà, un jour peut-être que vous verrez Egon se cabrer, hein, vraiment je suis pas fermée à l'idée, mais c'est pas pour le moment. Comment tu pars tes ânes Alors je ne les pars pas moi-même, pas pour l'instant, euh, je fais appel à une podologue... Et franchement je suis hyper contente euh, de comment évolue leurs pieds. Maintenant j'aimerais bien prendre le pli de plus en plus, euh, de faire de l'entretien entre les parages, de pouvoir mettre un coup de rap pour euh, garder le pied euh, en bonne forme. Mais pour l'instant euh, c'est pas encore le cas, euh, voilà. Alors déjà on m'a demandé euh, quand faut-il séparer un anon de sa mère Mon annaise va rester seule, vaut-il mieux séparation ou solitude pour la mère et le bébé et là, je pense juste que vous vous adressez vraiment pas à la bonne personne puisque je n'ai jamais été dans ce cas de figure. Euh, J'ai deux mal castré, donc vraiment, euh, je n'ai jamais eu d'anès suitée. Mais de façon générale, c'est vrai que moi, je suis plus d'avis à euh, laisser la nature faire les choses, à laisser euh, la mer gérer euh, tant que c'est possible. Maintenant, si on voit qu'effectivement, euh, c'est compliqué... Euh, que la mère est gênée, qu'elle est fatiguée, qu'elle perd de l'état ou quoi que ce soit, là effectivement on peut intervenir, mais pour le coup je ne peux vraiment pas vous donner plus de détails, plus d'informations à ce sujet, euh, c'est vraiment pas le domaine dans lequel je suis calée, on va dire. Coucou, de combien de mètres carrés a besoin un âne Et pour répondre à cette question, je vous renvoie sur cette vidéo qu'on a réalisée sur la chaîne Le Club Hippique, chaîne qui reste à jamais dans nos cœurs où on parlait justement euh, des besoins fondamentaux euh, des chevaux et des ânes. Pour vous donner un exemple, moi mes deux préfonds font aux alentours de 6 mm pour deux ânes. Et ça me choque pas, j'ai pas l'impression qu'ils sont dans un espace trop petit Maintenant, je me vois mal mettre un troisième âne. Mais à savoir quand même que mes ânes ont de la paille et du foin pour se nourrir. Ils ne sont pas uniquement à l'herbe. Mais de toute façon, très clairement, quand on a des ânes, je déconseille fortement de les laisser uniquement à l'herbe. C'est beaucoup trop riche pour eux. Et ça, c'est Anne-Victoire qui a fait une super vidéo sur l'alimentation de l'âne que je vous mets aussi dans le petit i. Mais du coup, voilà, avec entre 5 et 6 000 carrés, mes ânes ont de l'espace pour bouger. Ils ont de l'espace pour faire leur vie. Après j'ai pas des grands joueurs de l'extrême non plus. Donc si vraiment vous avez un âne qui a besoin de grands grands grands espaces, ça risque d'être trop petit pour eux. Mais en tout cas, moi ça me convient. Combien coûte un âne à l'année Soins obligatoires, nourriture, etc. Et là encore je vous renvoie vers une vidéo de Anne Victoire qui a très bien euh, traité ce sujet. Euh, où vous n'aurez pas de nombre précis, mais de toute façon moi-même les nombres précis je les connais pas. J'ai voulu essayer de tenir euh, un journal pour bah, avoir une idée justement de combien j'ai dépensé à l'année pour mes ânes je n'ai absolument jamais réussi à m'y tenir donc euh, désolé vous n'aurez pas de réponse euh, plus précise de ma part Que penses-tu des championnats de France à la mode Beuvron Eh ben euh, je ne peux pas vraiment me permettre d'y penser euh, grand chose puisque je n'y suis jamais allée. Globalement je pense que c'est un événement qui peut être très chouette comme il peut être euh, atroce, voilà. Dans le sens où c'est vraiment un immense événement, j'imagine que ça doit courir pas mal, que ça doit aller dans tous les sens, et que quand on est dedans, je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier de souffler, de prendre le temps d'être là pour nos chevaux. C'est un événement qui a lieu en plein été aussi, ça c'est vraiment pas évident, parce que forcément, euh, je vois bien les gens qui y vont chaque année, qui disent qu'il fait chaud, euh, que les chevaux ont chaud, en plus ils sont en boxe, donc c'est vraiment pas idéal, voilà, globalement, c'est un événement qui peut être compliqué, je pense. Mais après, c'est pas non plus impossible de s'adapter pour faire en sorte que ça se passe au mieux, que les chevaux soient dans le confort et qu'on passe un bon moment. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Maintenant, de toute façon, vous savez que je suis pas très concours, que euh, j'ai euh, quelques problèmes avec certains euh, règlements de certaines disciplines... Euh, mais voilà, là c'est pas juste. ça ne concerne pas que la mode beuvron, c'est vraiment l'intégralité des règlements de la FFE. Du coup je considère que c'est un autre débat. Ensuite on me demande mon top 3 des disciplines équestres. Je vais pas les classer entre elles, hein. déjà on va pas faire premier, deuxième, troisième, parce que sinon je vais pas assumer. <rire> Dans le lot, je mets clairement euh, le tir à l'arc, parce que c'est une discipline euh, qui est euh, pas encore assez connue, mais qui est franchement super chouette. Je suis pas très douée pour l'instant, mais c'est super chouette, et euh, c'est des super moments à chaque fois. Donc voilà, le tir à l'arc mérite une place dans ce classement des euh, trois meilleures disciplines. Je mettrai ensuite le dressage. Le dressage qui peut avoir une très mauvaise réputation, euh, mais qu'on soit bien d'accord quand je vous parle de dressage, je ne pense pas nécessairement au dressage tel qu'il est pratiqué euh, majoritairement à l'heure actuelle. Voilà, le vrai dressage. Bah, il peut être tellement beau et tellement bien et tellement être un bon moment euh, partagé avec euh, son cheval, sa monture quand c'est bien fait mais c'est juste incroyable le dressage c'est trop bien et c'est trop génial et je souhaite vraiment à chaque cavalier euh, qui a un jour dit la phrase je n'aime pas le dressage de pouvoir vivre ces sensations et de pouvoir vivre ce que c'est que de faire du vrai beau dressage dans le respect de son cheval et dans la complicité et euh, voilà et comme troisième discipline, euh, alors je sais que c'est pas encore une discipline officielle mais euh, j'espère vraiment que ça va le devenir, et c'est tout simplement l'équidance. Vous savez on a déjà fait un concours virtuel d'équidance avec Fanfan et euh, on ne s'est jamais autant éclaté. Et on continue dans le thème des top 3 avec le top 3 des pires équipements équestres. Vous voulez ma mort, clairement. Là encore, je vais pas les classer entre eux. Il n'y a pas de pire du pire, puis deuxième pire ou troisième pire. Voilà. Mais en premier, je dirais les morts. Autant je ne juge pas les cavaliers qui montent encore en mort avec des morts doux, avec une main très légère. Mais juste le concept du mort en soi, rien que ça, ça mérite d'être dans ce top 3. Parce que juste à quel moment on a eu cette idée de mettre un morceau de métal dans la bouche d'un animal. Ça n'a aucun sens, voilà. Et après, en plus, on varie la forme du bout de métal pour avoir plus ou moins d'action, plus ou moins de ci, plus ou moins de ça. C'est chelou, les gars. Il n'y a pas d'obligation à avoir un mort, c'est pas un impératif, c'est pas impossible d'éduquer un cheval, un âne, un dromadaire sans mort. Alors, pourquoi <rire> Le deuxième, ce sera euh, mes amis les éperons, pareil. Euh, qui a eu cette idée en fait, le gros problème des éperons, c'est que la majorité euh, des personnes qui s'en servent, s'en servent mal et s'en servent pour les mauvaises raisons. Mais surtout, moi j'estime que c'est inutile parce qu'à partir du moment où on monte suffisamment bien avec une jambe suffisamment parfaitissime pour pouvoir se permettre d'avoir des pointes en métal au bout des talons, bah mon sens, c'est qu'on est suffisamment doué pour monter sans éperon. Du coup, voilà. Et pour cette troisième place... J'avoue que euh, c'est euh, un peu un ex écho j'ai deux idées là qui me viennent en tête. Alors d'un côté on va avoir les enraînements, alors là pour le coup j'avoue que je peux plus comprendre comment on a pu en arriver à cette idée là de concevoir euh, l'idée de l'enraînement. Euh, même s'il y en a quand même certains qui sont euh, sacrément euh, imaginatifs, hein, on va pas se mentir euh, Mais à mon sens c'est quelque chose qui est complètement superflu, comme les éperons c'est souvent mal utilisé. Euh, mais sinon j'en ai un autre qui me passe par la tête, qui n'est pas nécessairement un équipement utilisé dans le travail, mais juste à un moment donné les gars il faut qu'on en parle, c'est le tourné. En fait on en revient à la même idée que le mort, qui a inventé ça Qui s'est dit que c'était une bonne idée de tordre un nez Personnellement, à chaque fois que j'ai vu cet outil horrible utilisé, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais eu aucun autre effet de soit euh, énerver encore plus l'animal parce que ça fait mal, soit euh, ne servir à rien mais juste être dangereux parce que l'animal a la lèvre coincée euh, dans une ficelle attachée à un bâton. Sachant qu'il y a aussi des gens qui s'en servent sur les oreilles, notamment chez les ânes. Euh, mais ça peut péter un cartilage ça, donc on va se calmer les gars. Et là encore, c'est vraiment un outil que j'ai vu utiliser parfois mais juste par défaut. Il y a un cheval qui fait un pas en arrière ou sur le côté et on va lui mettre un tourné alors que juste on prend 5 minutes pour le rassurer et c'est bon. Je vais tellement me faire défoncer dans les commentaires, je sens, j'ai peur. On me demande d'abord comment va Telia et ben écoutez, Telia va très bien. Télia euh, grandit bien, Télia prend de plus en plus euh, ses marques et euh, on prend toutes les deux euh, notre routine et nos habitudes et ça se passe super bien. Et elle est géniale et elle est merveilleuse. Comment ça va l'éducation du petit chien d'amour Ça va très bien aussi, elle apprend super vite, on fait de plus en plus de choses, c'est vraiment trop chouette. Pour l'instant comme c'est encore un chiot... Euh, son éducation c'est essentiellement euh, de la familiarisation, de la socialisation, de l'habituation, enfin voilà. L'idée c'est qu'elle rencontre un maximum de copains chiens, un maximum d'animaux, un maximum de gens, qu'elle voit un maximum de lieux, d'endroits, tout ça, et euh, elle s'en sort vraiment super bien. Elle évolue à vitesse grand V et euh, c'est trop chouette. Télia Mélodie des valides à c'est pas un peu long comme nom. <rire> si. Maintenant on a bah, son affixe d'élevage, hein, des vallées d'atrébassis, de et ensuite donc Telia Mélodie. Euh, c'est les éleveurs qui aiment bien que le chien ait un deuxième prénom, et j'ai eu la chance euh, de choisir ces deux noms. Et il faut savoir que Telia, il a quand même euh, une euh, histoire un peu particulière, hein, ce prénom. Pour moi c'était absolument impossible de choisir un nom avant d'avoir rencontré mon chien en vrai, tout simplement, parce que bah, pour moi le nom il doit collé à l'animal et je peux pas juste décider que j'aime bien Tartiflette alors euh, mon chien s'appellera Tartiflette et si ça se trouve il a pas du tout une tête à s'appeler Tartiflette, enfin voilà. Sauf qu'en fait, euh, quelques semaines après la naissance de Telia et euh, de sa sœur, elles n'étaient que deux dans leur portée, les éleveurs m'ont demandé du coup euh, quel prénom j'allais choisir pour ma chienne, je ne savais pas encore laquelle des deux euh, ça allait être. Du coup, euh, j'ai essayé de réaliser moi-même une communication animale avec les deux chiennes. Sachant que la communication animale c'est vraiment un domaine dans lequel je débute. Euh, je suis actuellement en cours de formation avec mon amie Emma et m'animal. Mais ça je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et en fait, en faisant cette communication animale, il a été absolument évident euh, qu'une de, de ces deux chiennes était ma chienne. Et que l'autre n'en avait strictement rien à faire de ce que je lui racontais. Voilà <rire> Et du coup, euh, Telia a euh, choisi elle-même son prénom. Donc euh, ça a été euh, hyper émouvant pour moi. Et euh, je, je suis fan de ce prénom, je le trouve trop beau et je l'aime très fort. Et son deuxième nom, euh, Mélodie, je l'ai choisi également euh, déjà parce que c'est super joli. Euh, ensuite, c'est un petit hommage à euh, sa maman euh, qui s'appelle Ocarina. Et puis aussi, je suis musicienne, donc bon, ça collait bien. <rire> et enfin, dernière question par rapport à Telia Pourquoi ne pas avoir adopté un chien en association plutôt qu'en élevage pour qu'un chien puisse être chien d'assistance, on a vraiment besoin euh, qu'il n'ait aucun problème de comportement, qu'il ait un mental euh, parfait et qu'il ait une santé physique en béton armé. Ce sont des critères qui existent bien évidemment chez les chiens de refuge ou d'association. L'avantage quand on se tourne vraiment vers un bon élevage, c'est qu'on sait que les parents sont dépistés de toutes les maladies, les problèmes de santé potentiel, que les grands-parents ont été eux-mêmes dépistés, les arrière-grands-parents aussi, enfin voilà, on a vraiment un suivi hyper précis et hyper rigoureux à ce niveau-là. Et de la même façon, on sait euh, que les parents sont des chiens qui sont équilibrés, qui sont bien dans leur tête, qui n'ont pas de problème de comportement, qu'ils risqueraient de transmettre à leurs chiots. Et on sait aussi que dès le début de sa vie, le chiot, il aura été euh, choyé, qu'il aura été élevé dans des bonnes conditions. Et enfin, dernière raison pour laquelle euh, je me suis tournée vers un élevage plutôt qu'une association ou un refuge, alors que pourtant j'étais vraiment la première personne à dire que jamais de la vie je prendrais un chien en élevage, hein, vraiment. Et en fait, c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle, mon dossier n'aurait sans doute jamais été accepté. Par un refuge ou une association. Je ne rentre pas dans les critères recherchés par la majorité des associations et des refuges. Ça aurait été un véritable combat, je pense, sur des années pour pouvoir avoir un chien. Ce qui ne veut absolument pas dire que je ne me ferme entièrement à l'idée de prendre des chiens en assaut ou en refuge à l'avenir. Mais euh, ce n'était pas mon moment. été plusieurs à me demander plus d'informations par rapport à la formation de Télia justement en tant que chien d'assistance. Pourquoi un chien d'assistance Et tu as l'aise pour parler du parcours de, avec Télia Et euh, pourquoi as-tu besoin d'un chien d'assistance Alors pourquoi j'ai besoin d'un chien d'assistance C'est très simple, je suis autiste et je suis TDA. Et le fait d'avoir un chien d'assistance c'est tout simplement euh, quelque chose qui va me permettre de gagner en autonomie et de mieux vivre avec mes troubles au quotidien. Comment j'ai choisi la race Donc, Telia est un colis à poils longs. Euh, je voulais un chien qui ne soit pas trop petit pour pouvoir être adapté à mes 1m80, euh, très clairement. Mais je ne voulais pas non plus un chien trop grand parce que je voulais un chien que je puisse emmener partout avec moi sans être gênée. Et je sais qu'avec un grand chien ça aurait été plus compliqué. J'avais une grosse préférence pour les chiens de berger. J'ai vraiment un amour sans faille pour les chiens de berger. Et je voulais des poils longs parce que les poils longs c'est la vie. Voilà et je sais que ça peut notamment m'aider lorsque je ne vais pas bien de pouvoir avoir un chien tout fluffy. Dans lequel je peux passer mes doigts dans ses poils. A partir de là je me retrouvais avec soit un berger australien, soit un border collie, soit un collie. Et euh, j'ai privilégié le colis parce que c'est le caractère qui s'adapte le mieux à mon train de vie et de façon générale à l'assistance en fait. Et pour euh, comment euh, je la forme, je suis en owner training, ce qui signifie que je forme moi-même mon propre chien d'assistance. C'est vraiment moi qui gère la formation de ma chienne. Ce qui est vraiment top, je trouve. C'est-à-dire forcément une éducation qui va être la plus positive possible et faire en sorte qu'on passe toutes les deux euh, de super moments ensemble. Dès que je peux l'emmener quelque part, je l'emmène avec moi. Elle est absolument adorable avec son petit dossard de chien d'assistance. Vraiment, elle me fait craquer. D'abord, un compte Instagram équin que tu ne conseilles pas du tout et pourquoi Alors là, je vais euh, vous décevoir, mais je ne balancerai aucun nom. Voilà euh, tout d'abord parce que le harcèlement c'est mal, on ne fait pas ça Et ensuite parce que très honnêtement il y en a plein des comptes Instagram qui m'inspirent pas Mais du coup je les suis pas Donc je ne prends pas le temps de retenir euh, leurs noms Et de les noter sur une liste des pires comptes Instagram pour ensuite les... Non je fais pas ça Et je vous conseille vraiment d'en faire autant Ensuite on me demande quels sont les chevaux et ânes d'Instagrammeurs que j'ai déjà montés J'ai peur d'en oublier, vraiment Alors déjà dans la Team Anne Victoire on a euh, Papy Callaghan on a Grébouille et on a euh, Didou que j'ai déjà monté. Ensuite j'ai monté Joy de, du compte Instagram Colena kinder. J'ai monté Canipso de chez ACUI Spectacle Équestre. J'ai monté Elios. C'est pas énorme en fait que penses-tu de Esprit Dog et Eduk Dog euh, Je ne suivrai pas aveuglément tout ce qu'ils racontent, loin de là. Euh, et je vous conseille d'en faire autant, mais de façon générale en fait. Ne suivez pas de façon aveugle les personnes que vous voyez sur les réseaux ou euh, dans la vraie vie hein, même. C'est un truc que j'admire énormément chez Esprit Dog, c'est la qualité des émissions euh, sur la chaîne que j'ai absolument dévoré. Est-ce que les vues et les likes sur les réseaux pèsent un peu parfois euh, je dirais pas que ça pèse, mais un peu quand même Ce qui est compliqué c'est surtout de voir euh, l'énorme perte en termes de visibilité que j'ai eu ces dernières années euh, Quand je vois que euh, en 2020 euh, j'étais à ça d'accéder à la monétisation de mes vidéos YouTube Et que euh, en fait, j'ai tout perdu euh, J'ai beaucoup de personnes qui me disent que je n'apparais plus dans le fil d'abonnement euh, Qui n'ont plus les notifications de mes vidéos, c'est une horreur c'est plus ça où je suis pas hyper contente et que ça m'énerve un peu, que ça me frustre. D'un côté je j'essaye de faire du contenu qui plaît le maximum et de l'autre côté bah c'est pas forcément évident quand de toute façon je sais que ça ne sera pas vu. Et enfin, comment voudrais-tu que ton compte évolue euh, Globalement j'aimerais pouvoir proposer du contenu toujours euh, plus qualitatif. Euh, voilà, du contenu qui vous plaise et du contenu qui me plaise. Moi dans l'idée j'aimerais bien faire. 1592 trucs sur les réseaux Vraiment j'ai envie d'avoir une chaîne Youtube Au taquet avec des vidéos toutes les semaines Et un compte Instagram qui cartonne Et de vous faire des TikTok tous les jours Maintenant l'idée ça va être De réussir à tenir Un rythme que j'arrive à tenir Justement parce que c'est pas une évidence Mais en tout cas voilà globalement J'ai envie de continuer ce que je fais déjà Et de toujours m'améliorer Euh, c'est quand le prochain spectacle Awaken Eh bien c'est une très bonne question. On n'a pas encore de date de fixer pour le moment mais en tout cas j'espère que c'est pour bientôt parce que c'est trop bien Awaken et c'est un projet dont je suis immensément fière et que j'adore et je passe toujours des moments mais magiques sur scène. Et c'est trop bien, c'est trop génial et j'ai beaucoup trop hâte. Voilà. As-tu toujours le projet de monter un centre équestre asin avec Anne et Victoire Alors oui, moi très clairement, c'est toujours un projet qui me fait mais carrément envie. Les filles, je vous attends. Est-ce que tu es végétarienne, végétalienne ou végane Alors, en termes d'alimentation, je suis euh, végétarienne. J'aimerais bien à terme passer végétalienne, c'est vraiment mon objectif. Ou en tout cas, euh, être vraiment cruelty free. Quel est ton animal préféré A votre avis, t'intéresses-tu à l'astrologie Pas du tout. Dès que j'ai un problème dans ma vie, je blâme Mercure rétrograde, parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire. Mais euh, voilà. Mon intérêt de l'astrologie, c'est vraiment juste que je connais mon signe. Ça s'arrête là. Quelle est ta plus grande peur je pense que c'est quand même que qu'il arrive quelque chose aux animaux. D'arriver au pré et euh, qu'il y ait un drame ou qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Mais je pense qu'on a tous cette même peur. Hein. Tous les propriétaires d'animaux, vous connaissez. Maintenant, pour le reste, j'avoue que c'est un peu compliqué de vous dire quelle est ma plus grande peur en partant du principe que j'ai peur d'énormément de choses. Tout génère de l'anxiété. Qu'est-ce qui génère le plus d'anxiété C'est compliqué. Ton plus gros red flag chez une personne. Je dirais le feeling quand même. Si vous sentez qu'il y a un truc qui passe pas, souvent, c'est qu'il y a une raison derrière. Moi sinon je me fie à ma chienne, quand ma chienne n'aime pas les gens, c'est qu'il y a une bonne raison. As-tu un emploi Tu fais quoi dans la vie Eh bien, je fais des câlins à mon chien toute la journée <rire> Plus sérieusement, je suis violoniste et mon, un de mes grands projets de 2023, c'est justement de lancer mon auto-entreprise dans la musique et dans le violon pour pouvoir faire plus de spectacles et en faire un métier. Mais je ferai quand même beaucoup de câlins à mon chien même après ça. Ton rêve le plus fou J'en ai déjà vécu un paquet de ma liste de rêves les plus fous que j'avais fait il y a quelques années. Je pense que je dirais quand même de faire des trucs avec Egon. Faire, je sais pas, une rando, un concours. Mais réussir déjà à le sortir de son prêt Et à avancer notre travail monté pour être capable vraiment de faire des choses... Des choses fun quoi Je sais que pour beaucoup ça compte pas comme étant un rêve le plus fou, pour eux c'est un samedi après-midi quoi. Vous allez peut-être être déçus par cette réponse mais je pense que pour moi là actuellement ce serait ça. Ton âne préféré parmi tous ceux que tu connais, je te vois venir, j'ai exclu et Egon de cette catégorie. Non, ça c'est trop compliqué. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup tous les ânes de mes amis. Ils sont trop géniaux et ils sont trop forts et ils sont incroyables et, et voilà. Ouais, je dirais quand même forcément le troupeau de anne Victoire parce que c'est celle que je vois le plus souvent. S'il faut que j'en choisisse une, c'est compliqué quand même. Moi, bon, allez, je dirais, j'ai peut-être quand même un petit soft spot pour Gribouille, mais juste vraiment parce que j'ai un traitement de faveur et qu'elle me fait moins la gueule qu'à d'autres personnes. Du coup, ça touche mon ego. Et globalement, enfin, parmi tous les ânes que j'ai pu rencontrer, je crois qu'il n'y en a pas un qui m'a pas fait craquer et que j'ai pas tenté de ramener à la maison dans mes valises. Hein. Euh. Quels sont tes projets pour l'année 2023 alors j'avoue que je ne suis pas forcément du genre à faire des listes de projets de bonnes résolutions, d'objectifs de l'année en général. Mais là, on est un peu avancé dans le janvier et je crois que ça y est, j'ai des projets qui commencent à, à se mettre en place dans ma tête. Bon, on a évidemment la formation de chien d'assistance de Telia qui va être un sacré bon bout euh, de notre année 2023. Création de mon auto-entreprise euh, Vialine, dont je vous parlais tout à l'heure. Après, avec les ânes, l'année dernière, ma grosse résolution, c'était de pouvoir ressortir Fanfan en balade et euh, que ça se passe bien avec les chèvres et de pouvoir euh, faire en sorte qu'on s'éclate en extérieur et ça, mais ça a été tellement validé en 2022 du coup pour 2023 allez, je tente et je dis qu'on fait la même mais avec Egon j'espère vraiment que cette année c'est la bonne qu'on va réussir à débloquer l'extérieur une bonne fois pour toutes et qu'on va pouvoir profiter avec Egon et faire des balades parce que je sais si fort qu'une fois qu'on aura commencé mais il va s'éclater il demande que ça, il le sait pas encore, mais il demande que ça, donc euh, on dit que 2023 c'est la bonne. Bon, c'était la dernière question de cette FAQ, mais je n'ai pas eu le temps de vous filmer de conclusion, alors je terminerai donc en voix off en vous remerciant pour toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'un peu mieux nous connaître, et qu'elle vous aura donné envie et hâte de découvrir avec nous ce que cette année 2023 nous réserve. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah